Salut Ce matin c'est super dur Il est 11h déjà Je me suis couchée super tard pour finir la vidéo que vous allez regarder aujourd'hui et ça, ça commence bien parce que bah parce qu'évidemment je commence à faire des daily vlogs et je suis sur un spot où je capte pas du tout donc je voudrais qu'elle sorte à midi donc je vais bouger, elle n'a pas chargé de la nuit, je dois être à 4% Donc je vais bouger, je vais aller là où il y a du réseau et je ferai mon petit déjeuner là-bas C'est parti Bon ça va pas du tout, il est 11h57, j'en suis à 33%, je capte mieux mais pas assez Donc de toute façon ce ne sera jamais en ligne à midi ça c'est sûr Mais je vais me déplacer encore, j'ai trouvé une boutique de vrac. Et ça fait partie des choses que je voulais faire aujourd'hui. Je voulais m'acheter au moins des pépites de chocolat en vrac. Oui messieurs dames. Et euh... <coughs> parce qu'en fait en ce moment j'ai envie de chocolat chaud. Et je peux jamais me faire mon chocolat chaud. Parce que j'achète pas de chocolat en poudre. Je mets des pépites de chocolat dans le du lait chaud. Donc donc, donc, donc ben, je vais bouger. Et puis on va espérer que là-bas devant la boutique ça capte mieux. Dans au milieu de la civilisation ça devrait être mieux. Allez j'y vais. Bon mise en ligne 100%. Ensuite il y a eu les comment s'appelle le traitement qui a été fait à 100%. Maintenant vérification 6%. Ça devrait plus tarder. Bon 13h16 la vidéo est enfin en ligne je pense depuis un petit quart d'heure donc 13h au lieu de midi. Une chose est sûre c'est que ce soir je me mets sur mon le montage beaucoup plus tôt et je vais faire une vidéo beaucoup plus courte. Et il va falloir aussi que je gère du coup ma connexion pour le soir. Ça, ça va être sympa aussi. Bon, allez, on va trouver un spot sympa parce que là, pour l'instant, pour la connexion, moi, je suis venue sur un parking. Donc, il y a mieux. Hein allez, on y va. On étend tout ça, enfin. Bon, je suis en train de m'énerver. Euh, en fait, ça fait une heure que je suis sur euh, mon téléphone, que je suis sur Maps. Et que je cherche où aller. Je sais pas du tout où aller, je sais pas quelle direction prendre, je sais pas si je veux au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, j'en sais rien. En fait, euh, ceux qui me connaissent le savent très bien. Vous allez apprendre un truc par jour sur moi. Ceux qui me connaissent le savent, mais je sais pas faire des choix. Je sais pas faire un choix et deux plats au restaurant déjà c'est trop. Là j'ai une infinité de possibilités Je peux aller partout, où je veux Mais je sais pas où je veux aller Je sais pas quoi faire En fait, quand je suis partie l'année dernière pour faire mon voyage C'était facile Je suis partie d'un point A J'avais plein de choses que je voulais voir Et j'ai tracé ma route et je me suis arrêtée sur la route C'était facile, j'étais en train de voyager Là je suis pas en train de voyager je peux pas voyager, j'ai pas d'argent. Il faut que je travaille. Je sais pas où chercher du travail. Je peux chercher partout. Comment on fait pour chercher du travail partout Il faut bien que je trouve... Euh, que je choisisse une destination en fait. Et du coup je suis complètement paumée. Ça fait partie de ma problématique du, de, du moment. Je peux tout faire. Du coup je sais pas quoi faire. Et ça me bloque... Parce que là, bah, ça fait une heure que je suis sur ce parking, que j'ai envie de partir, que j'ai envie d'aller manger. D'ouvrir la porte à mes animaux, parce que sur le parking je vais pas les laisser sortir. Et je suis là. Je suis là sur mon téléphone en train de regarder Maps. J'en ai marre en fait. Je sais pas où aller. Je suis là comme une con, au milieu de je ne sais pas quelle ville. Je crois que je suis retournée dans la ville où j'ai fait le plein d'eau hier. Je sais pas où aller. Il faut que vous m'aidiez, là. Hein. Donnez-moi des idées. Franchement, donnez-moi des idées dans les commentaires. Dites-moi où aller. Je suis, a priori, en Savoie. Je veux pas forcément rester en Savoie. Il prévoit. En fait, si j'ai vu passer vite fait une info, tout à l'heure, je crois qu'il est censé neiger. Bientôt. Et là, il commence à faire froid. Donc, je pense que je vais... Descendre doucement dans le sud, mais, mais il me faut un point de chute en fait. Ou alors je peux juste rouler en direction du sud. Je mets un truc au hasard. Alors il y a le lac d'Annecy qui est pas loin, il y a le lac euh, Aix-les-Bains, euh, je sais plus, l'autre lac. Mais vas-y, c'est de la ville il y a, y a, y a l'air d'avoir pas beaucoup de spots nature pour se garer les seuls coins nature qui ont l'air cool et beau euh, c'est des endroits où il faut aller à pied des randonnées quoi des belvédères, des points de vue, des trucs comme ça c'est obligé, il y a un milliard d'endroits en fait je pense qu'il faut que j'arrête de regarder sur Maps je vais mettre un point à une heure d'ici dans le sud et je vais rouler que faut que j'aille me poser faut que je mange, faut que je fasse quelque chose je crois que je vais faire ça ben voilà je voulais partager euh, mon dépit mon énervement et le fait que je suis complètement paumée et il faut que j'ai un endroit où je capte parce qu'il faut que je mette la vidéo en ligne et il faut que je cherche du taf hier j'ai pas pu parce que je captais pas du coup, hier, j'ai pas du tout attribué de temps à la recherche de travail. Il faut que je le fasse aujourd'hui. Mais il se fait déjà tard. Il est déjà 14h et j'ai pas bougé. Et si je fais au moins une heure de route, 15h, il faudra que je mange. Enfin, bref, faut que je me bouge. recommencer les gars c'est pas bien je crois que ma façon de me nourrir et mon aptitude à me faire à manger dépend beaucoup de mon humeur mais sur le chemin en venant ici j'ai vu deux hérons et là je viens de trouver ça devant le Burger King donc euh, pourquoi pas c'est que j'ai bien fait de venir. Bon, et ça, c'est un vrai. La dernière fois, c'était pas le bon pain. Ils avaient pas mis la bonne sauce. Ils avaient pas mis les petits... Trucs euh, oignons crisp là. Et je viens de voir un mec qui a eu le droit de prendre ce qu'il voulait pour 13 euros parce qu'il travaillait à Burger King. En fait, là, je suis en train de remettre euh, toute ma carrière en question. En tout cas, il va falloir que je me dépêche de manger et de repartir. Parce qu'il y a les deux là qui s'impatientent et qui ont envie de sortir. Parce que du coup depuis ce matin, que je suis partie direct pour chercher du réseau, elles sont pas sorties. Voilà. Ouais je sais. Mais encore une petite demi-heure. Bon allez c'est reparti, j'ai fini de manger, je reprends la route. Ici il fait un temps tout caca. J'ai à peu près 25 ou 26 minutes de route pour aller là où je m'arrête ce soir donc j'espère que ce sera un petit peu mieux que ça qu'il fera un petit peu plus chaud j'y crois pas beaucoup donc c'est parti, allez, il y en a qui s'impatiente Il est 17h c'est le troisième spot que je teste. Je reste là. De toute façon, je me suis enfoncé euh, vraiment dans la forêt, dans la montagne. C'est pas mal. Hein Sauf que, je vous laisse deviner, je ne capte rien. Donc, et eh ben, et eh ben, on verra. J'ai rien fait de la journée juste mes petites courses de chocolat pour me faire un chocolat chaud maintenant tout de suite et puis, et puis on verra si ça capte j'envoie la vidéo sinon bah attends hein. les gens je suis fatiguée 17h30, j'ai déjà fini le montage, il n'y avait pas grand chose, et du coup, je me dis que ben, si j'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais sur ma liste, c'est peut-être pas une fatalité et que j'ai peut-être le temps de faire encore quelques trucs. Il pleut plus donc euh, je peux ouvrir les portes, je peux avoir de la lumière, je peux sortir mes outils, etc. Donc, euh, on n'a pas eu le temps de voir cette liste ensemble du coup ce matin puisque je suis partie comme une voleuse pour le réseau. Euh, je voulais couper ma frange Je peux encore le faire, je vais essayer de faire ça Je voulais nettoyer mon bac à douche euh, Je vais le faire, ça va prendre deux minutes Je voulais jeter mes poubelles J'ai pas pu tout jeter parce que j'aime pas comment il trie en Savoie <rire> On peut jeter dans la poubelle jaune carton et cartonnette Mais rien en plastique il y a une autre poubelle pour le plastique mais c'est, comment ils appellent ça, les moulets en plastique ou un truc comme ça. Donc on veut jeter euh, les bouteilles en plastique. J'ai pu jeter par exemple la boîte de mes pains au chocolat d'hier. mais Je peux pas acheter tout ce qui est papier en plastique comme les papiers de noodles et les trucs comme ça. Et ma poubelle elle est remplie de ça en fait. Demain il faut que j'aille jeter les poubelles de mes toilettes sèches par contre. Demain ou après-demain, je ne sais pas combien de temps je vais rester ici. On verra si je capte assez ou pas. Acheter les pépites de chocolat en vrac, je les ai achetées. La balade que je voulais faire là où j'étais garée hier soir, bah c'est mort puisque je suis partie direct ce matin. Euh, ranger mon linge, je vais le faire. Et donc revisser deux charnières. Une charnière de mon meuble de WC et une charnière de mon meuble à chaussures. Donc je pense que je vais pouvoir tout faire en fait. à part aller me promener euh, là où je ne suis pas. Je vais essayer de faire tout ça. C'est parti c'est fait voilà les petites charnières que je dois revisser à force on ne voit pas bien mais à force ça s'est dévissé il y a du jeu et du coup j'ai peur que ça s'arrache donc je vais revisser ça En voilà une de fête. donc celle-là c'est fait, ça bouche plus Et en deux secondes avec toute la boue qu'il y a ici je viens de tout dégueulasser bon, ensuite excuse-moi Yaris ensuite c'est celle qui est Et ça c'est cool Parce que ça va moins s'abîmer. Bon bah voilà Déjà les charnières c'est fait Je vais aller ranger les outils Parce qu'on ne laisse pas traîner Je viens de me rendre compte d'un truc Là je vais couper mes cheveux Dans mon bac à douche Que je viens de nettoyer on va ranger ça aussi. Je vous montrerai après où ça se range. Donc, on renouvillera le bac à douche. remarquerait que je fais n'importe comment je sais pas comment on fait franchement ma mère elle a une frange depuis enfin, depuis que je suis née je pense comment on fait pour entretenir une frange toute sa vie franchement ça fait six mois que je l'ai j'en peux plus déjà Mieux mais c'est pas assez hein. Vous allez voir. Dans deux semaines pour recommencer. Bon allez, je connais toi tout de suite. Convaincu, mais c'est fait. Maintenant, euh, je vais fermer parce qu'il fait froid. C'est pas assez fort. Je sais pas si on me voit, mais si c'est le cas, Nelly, tu te demandais comment je m'étais déboîté le bras comment je dois fermer la porte si je suis pas dans la bonne pente. Il faut accrocher le bazar maintenant. Euh, ça. Faut encore sympa peu... bon, voilà où je range mes centres donc c'est la banquette je vais enlever les coussins et ça je le mets ici alors c'est un local électrique donc il faut que je fasse attention où je les mets quand même je les mets de façon à toucher aucun fil voilà un truc en plus de ranger allez je finis mon chocolat qui doit être froid maintenant. Je vais le réchauffer et je finis la vidéo. Donc je tiens quand même à préciser que j'ai fait toute ma vaisselle liée, hein. Donc j'en ai remis depuis, qui sera faite aujourd'hui. Mais c'est fait. Bon. Et eh bien je suis contente parce que, alors déjà je viens de tourner cette séquence une première fois, mais j'avais mis la caméra frontale donc on ne me voit pas. On m'entend parler mais on ne me voit pas. Je suis contente parce que finalement, j'ai coupé ma frange, j'ai nettoyé mon bac à douche, j'ai sorti les poubelles que je pouvais sortir, j'ai acheté mes pépites de chocolat, j'ai pas fait ma balade de ce matin, j'ai pas encore rangé mon linge, je sais pas si je vais tout ranger parce que c'est vraiment le truc que je déteste faire, parce que j'ai très peu de place pour mon linge, euh, j'ai racheté des vêtements cet été, donc j'ai trop de vêtements pour le peu de placard, et en plus là... Euh, je vais, je vais ranger les vêtements, alors qu'il va bientôt falloir, ça va être l'objet d'une prochaine vidéo, il va falloir switcher les affaires d'été et les affaires d'hiver, puisque ben là, en fait, j'ai pas vu l'été passer, je n'ai pas pu porter mes affaires d'été assez longtemps. Il faut déjà, j'ai l'impression que je viens juste de, de faire le switch, il faut déjà ressortir les affaires d'hiver donc euh, il faut que je range donc mon linge au moins une partie aujourd'hui ce serait bien si je range tout ce serait encore mieux et revisser les charnières des wc et du meuble à, ch à chaussures c'est fait donc en fait c'était productif euh, c'est trop bien j'ai mis exprès des petits trucs rapides à faire c'est fait c'est des choses où je ne me dirais pas encore faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça donc voilà je vais préparer ma liste pour demain